Yo Saigiros, euh, j'espère que vous avez la forme Moi ça va impeccable Alors, aujourd'hui on va parler d'un scooter Qui est très attendu C'est le Yamaha Tech Max Alors, attention, j'ai pas dit T-Max Je dis Tech Max 560 bon, on va dire que c'est un 500 Il dit 560, je vois trop Pour on dit 560, c'est un 500 euh, Donc, de la marque Yamaha C'est la version On va résumer tout de suite, hein, c'est quoi la différence Entre le Tech Max et le T-Max C'est la version SP, en gros, de chez Yamaha donc la, la MT09, c'est la, la version standard. La MT09 SP, c'est la version plus plus, mais ben là c'est pareil. C'est la il y a le t Max et le Tech Max. Alors qu'est-ce qui change Il y a un meilleur amortissement, euh, fourche avant et amortissement arrière, comme toujours. C'est la version plus chez eux. Il y a un nouvel écran TFT avec une navigation, euh, si je ne me trompe pas, d'un ben, GPS. Vous savez, le, vous voyez le, la, la Suzuki GS GSX S euh, twin euh, pas la S Bill euh, Roster, la, la version Touring, euh, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, hein. c'est la S 1000, euh, bon je sais plus, euh, celle où on peut, mettre, on peut mettre des bagages à l'arrière, pour euh, faire enfin, des longs voyages. Eh bien, vous avez vu le GPS qui est dans l'écran dans eh Ben voilà, c'est la, la même chose, c'est C'est le, le, le même délire. moi je trouve ça excellent, c'est magnifique, c'est mieux que la petite merde que j'ai moi sur mon guidon, là, le, le, le, le Beeline, là c'est vraiment le vrai, vrai, vrai GPS. C'est un GPS, vraiment. Donc c'est le top avec une connectivité pour tous, euh, les, la merde, enfin, ça, les appels, euh, les SMS et tout le on va avoir Tout, tout le team Il hein. <coughs> euh, y, y doit avoir deux trois petites options en plus. J'ai plus ça. J'ai plus trop en tête ce qu'ils ont. Enfin il y a deux trois petites options. Il est annoncé pour 15 000, euh, 500 je crois euros. Si je ne comprends pas ou 15 000, 99. Je sais plus. c'est un, un des deux. Je sais que c'est 15 000. Ça c'est clair. 15 000 euros. C'est assez cher, euh, oui, un peu quand même, oui. On cm3, c'est vrai que c'est. Oui, oui, non, c'est vrai que c'est assez cher, c'est assez cher quand même. On reconnaît que c'est assez cher. Euh... Après maintenant, voilà. Bon, moi, ça c'est la, la, la version catalogue. C'est pour dire, voilà, on les notions qui a. là, c'est vrai qu'il est pas qu que des bacs standards, les trompettes de couleurs, tout ça, machin, le GPS, bon, Bref. Bon, bon, bon, nous on est juste. On, est on, quand je fais mes vidéos, vous savez que nous, on est surtout là pour voir si ça donne en. Oh, oh, oh. On parle sur la news ensemble parce que quand je parle en vidéo, mais ensuite vous commentez sur la news, vous donnez toujours votre avis, ce que vous en pensez, comment on le fait sur un forum de moto, hein. c'est ça tout l'intérêt de ces vidéos. Et nous, ce qu'on va, qu va, va toujours se pencher à chaque fois, c'est quel est l'intérêt pour les consommateurs Est-ce que ça vous donne l'envie de l'acheter Et est-ce que ça vaut l'intérêt par rapport à une moto C'est ça le truc. Alors, pour ma part, je vous donne un avis qui est mon, mon avis. Hein. Tiens, qu'à moi, vous pouvez être d'accord, vous pouvez être d'accord, hein, pas de soucis. Pour bon, ma part, le T-Max, bon, est un excellent scooter, ça, je vais vous le pas de soucis. En Corse, parce qu'aujourd'hui, pas est en région Corse, c'est la folie. Avant les hausses du pétrole, avant les hausses du carburant, et avant cette enflure de Macron, que la vie soit chère et que les gens ne s'en sortent plus comme ça, c'était la folie. Le T-Max, c'était THE scooter acheté en Corse, littéralement. Je n'entendais que ça, à un point que ça devenait saoulant j'entendais que le T-Max, et je prends mon T-Max, et j'ai le T-Max, et mon T-Max, tu entendais que le t c'était le T-Max, couplé avec le pot à cra. le pot euh, déchicané en plus. Donc ça faisait un bruit, on aurait dit, un, une moto de course, c'est très puissant, c'est vrai, et ils adoraient ça. Par contre, depuis qu'il y a Macron, et c'est pas des conneries, hein, je vous raconte pas de bêtises, hein. depuis qu'il y a 5 ans de Macron, j'ai vu ses ventes dégringoler, on en voit quasiment plus. Et depuis un an et demi, il y a la hausse du carburant, bon, il doit en avoir un en c'est le mec qui l'a acheté il y a depuis longtemps Il a une couleur noire mat Avec un poids cra noir voilà, Donc il est facilement reconnaissant comme scooter euh, On n'en voit plus du tout Alors moi j'ai une... <rire> une... une logique C'est que ce genre de scooter Qui est scooter que de nom en vérité Parce que c'est un moteur de moto hein, C'est un bicylindre de 500... 500 cm3 Couplé à une boîte auto Chez Honda ils appellent ça une boîte DCT Chez Yamaha je sais pas comment ils appellent ça Mais c'est une boîte auto qui fait le travail tout elle même hein. Euh, avec une transmission par courroie pas par chaîne c'est pour ça que ça fait pas de bruit euh, mais ça s'use plus vite et donc ça demande plus d'entretien enfin, ça, ça c'est comme ça euh, donc l'intérêt de, de avant l'intérêt de ces scooters c'est que quand il n'y avait pas trop de, de carburant vous avez une sacrée patate avec mais ça consommait autant, en vérité autant qu'une moto il ne faut, faut pas se voiler la, la face consomme autant qu'un bicylindre de 500 cm3 donc quand tu roules sur des longs trajets ça va mais dès que tu commences à faire beaucoup de ville bah le moteur bah, il voit après, comme la mienne la mienne elle a 4 litres 3 quand je roule là je suis à 900 4 litres 3 tranquille bah, pénard elle se régule dès que je commence à faire de la ville bah ça monte à 10, 10 11 litres 10 11 même 12 litres ça veut dire oh, arrête des conneries ouais, si je suis en première seconde je suis à 12 litres littéralement et euh voilà, donc il y a des choses qu'on va faire. Ça, c'est pour... Ma, ma, même ma voiture, hein, la Peugeot expert de 2015, je suis à 5,3 litres quand je roule sur la route, et dès que je monte dans la ville, dès que je commence à, à, à accélérer les premières secondes, à faire des accélérations et tout comme ça, je monte même à 12, 13, 14 litres. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. Le truc, c'est que ce genre de scooter, ça, ça, ça a eu sa cote, mais est-ce qu'il va se vendre, là, maintenant, pour ma part les prix sont devenus trop chers et les gens vont plutôt se rabattre sur des scooters sur des scooters de 125 cm3 maximum, sur des 150 ou 160 comme ça, comme le ADV 160 de chez Honda. Vous avez une, une motorisation correct bien sûr c'est pas la folie hein. c'est vraiment correct pour aller travailler pour aller pour la ville le 150 il a un peu plus de punch d'ailleurs euh, niveau consommation là vous vous y retrouvez ça consomme pratiquement que dalle euh, ça de du 1 litre au 100. enfin c'est vraiment que dalle au hein. euh, niveau assurance c'est pas cher et là au niveau entretien ça coûte c'est vraiment risible aussi il faut même les faire vous même vous n'avez même pas besoin de les amener en entretien pratiquement <coughs> maintenant par rapport à celui là Là, La consommation, c'est autant qu'un roster de 500 cm3, donc ça consomme en entretien, ça coûte cher euh, et en assurance, c'est pas donné parce que c'est des scooters qui sont très volés, donc c'est plus cher qu'une moto. Ah, oui, le T-Max, le, le, le T-Max, vous, il il, vous allez le faire assurer, il est plus cher qu'un roster en assurance, même si vous avez une assurance lambda, hein. donc il faut le faire. Hein. Donc les mecs, ils ont dû se dire euh, là, ça commence à coincher, ça commence à coûter cher donc pour ma part je sais que j'ai pas le droit de doubler ici je, je le dis d'avance à peu de ceux qui m'ont dit t'as pas le droit de doubler, je le sais mais ils ont doucement les gens euh, donc pour ma part je pense pas que ça va se vendre énormément, c'est dommage hein, parce que c'est une bête de technologie de design il est très beau c'est il il, vraiment le plus abouti de tous les T-Max qui, qui sont sortis euh, depuis 10 ans c'est vraiment le plus abouti est, il, il est magnifique, hein, il est vraiment terrible il est très fiable, enfin c'est Yamaha c'est comme Honda, Kawasaki, Suzuki, c'est de la qualité japonaise hein. Donc c'est extrêmement fiable, mais moi je dis au niveau consommation et, euh, et les tarifs maintenant, et comme les gens n'arrivent plus trop à s'en sortir à la fin du mois, euh, je pour moi, je vous l'ai dit par rapport à la Corse, pourtant, je dis, la région, France, ça a été dit, hein, c'est la région de France où il y a le plus de T-Max, littéralement, c'est pour vous dire. Euh, J'en vois plus, plus du tout, mais plus du tout, hein. parce qu'à un moment tu ne voyais que ça, c'est-à-dire c'était saoulant, tu entendais que ça, tu entendais ronfler derrière, tu te disais ah, c'est un Tmax. Ici c'était T-Max et GS, voilà, la BMW GS, la GS tu en vois plein, ça va, il, il sont en encore GS, Et encore, plus trop comme avant, enfin on en vend encore, mais, mais les T-Max par an c'est fini, on en voit plus du tout, donc euh, voilà, est-ce que ça va se vendre Je pense pas trop, donc du coup pour ceux qui voudront en acheter vous aurez une bonne remise, maintenant euh, est-ce que ça, est-ce qu'il vaut le coup Oui, bien sûr, mais par, par rapport aux parents, à la vie chère et au prix du carburant, est-ce qu'il vaut le coup Non parce que ça reste un moteur de moto. Non, parce que je dis ça pour des gens qui voudraient l'acheter pour faire des économies. Non. Allez sur un, un scooter de 125 ou 150cc. Voilà. Ça sera mon mot de la fin. Allez, je vous souhaite un bon ride. Je vous remercie de votre fidélité. On est déjà 1516 abonnés. C'est grâce à vous. Je vous le dois. Et vous êtes, et vous êtes top. Allez, ciao, ciao.